La boule à cri c'est cr siècle. On tue des hommes par manque de phrases. Je vous joue un morceau de ma chair. Des bouts de bouts Des bouts de texte trop en poésie. roman trop long, auto-friction, plus sensible. Du genre à caresse. Plutôt que mal branlé et que poétrer, c'est plus indispensable. Indisposable, indisposant, inculturel et que je suis capable d'avoir balancé. Mes textes au bout d'une feuille enflée de l'air, prise par son vent présent. Sur un mouvol fira pacifié. Égal d'air, juste un moment creux optimum. Parmi ces textes, certains sont trop longs, qu'il fallait les couper et les raturer. Les découper en tranches, pour qu'ils ne s'alignent pas, qu'ils ne s'allongent pas. Suspendus par des pinces sur un fil au rasoir, au crochet des bouchers et dictatoriaux. Évitez les édictions d'édition, pour y être enfin manœuvré. Ainsi dépossédé de ma langue. Si les pages s'envolent, n'est pas mon problème, j'assume que je suis un livre. entier dont les plis de mes pages de vie s'empilent dans mon cerveau. Des mille feuilles, des mille plateaux brétariciens slash oui j'assume. Je n'exime pas, il faudrait me dépasser pour cela. La vie c'est la mort, la mort, C'est la vie. Je ne remords pas dedans non plus. De ma peau, d'au-delà des os. D'au-dedans des tripes, je vous joue un morceau de ma chair. La poésie n'attend personne, surtout pas là où on l'attend, elle se tend. Quand elle il se viande. Qu'on ne m'y emprisonne pas dans un style, dans un genre. Ou autre bien placardisé. D'où il fait trop noir pour en sortir slash slash. Et elle est aussi de ma nature de ne pas tout dire, comme si finir une phrase était... Encore le début d'un commencement, l'arrivée est un nouveau départ. Toujours en perpétuelle suspension, sans exclamation, à partir des cris qu'il faut forger. Le long de la largeur de la glotte pour ne pas s'y retourner la langue à fond de grotte. Pour ne pas s'y laisser ferrer la terreur, mais plutôt l'expulser d'une façon qu'elle puisse m'en libérer. Juste, je suis une éponge qui prend l'eau qu'on ne compresse pas. Au bord d'une marge, d'une bordure, ou d'une reluire. Slash, slash, slash, slash, slash, slash. Cherchant mon vide central, creuser la voie. La voix, celle des langues. Des écritures, au commencement, sans mentir. Au plus près. Du réel du corps. Au plus près de la grammaire de l'enfance. Tant pis si je grose, copie. Coupe, je pirate, j'empile, je roule, je coupe, je rature et ne plie pas, je. Ratage. Écriture de l'impure. le ratage est la condition de l'œuvre à venir. La langue de la boue. Poésie qui et le réel. Une sorte de séduction au suicide. Je suis parmi l'essentiel. C'est une relation toute bizarre à moi-même, un dédoublement qui ne cesse de tirer sur soi-même, pour se tirer, une guerre infinie intérieure. Pour combattre mes monstres de douleur et de douceur. Douceur relleur de mes fantasmes. Que je allonge ma langue jusqu'au linceul. Article 4 du droit conditionnel de la vie. Une fois sorti, tu n'as plus qu'à fermer ta gueule.